Eh ben voilà, ben moun l'amantin ka zot fè, ben sa kaza ou nou, ya kaza zot tijot, t'y beyo kwa fè, ou la ou solide, ou kwa kembe, les conseils municipales ka fè, zon bien zon la eh ben foute bon fè. Eh ben le peuple jodan ou l'amantin. Alors moun l'amantin, c'est quand te dit, à que mètre que fè l'amantin là, zon ke gade avec goût, zon ke apprécie parce que l'émission là c'est pour gade, mais aussi c'est pour conscience après qu'il garde les missions il faut continuer ben, à zotter Elle m'a dit moi bon, il va là c'est bon mais ben, finalement pas n'y a rien de ça non faut garder mais faut prendre conscience quand vous faites quoi vous faites alors ces missions là c'est pour ça alors si on a tenu un bité à 10 jours de là et eh ben les peuples c'est en fait si grand mwen. pour un monde si gros chapeau pour un monde et les gens qui mais c'est que toute la matinée qui a concerné, toute la Guadeloupe qui a concerné. Nous, la matin d'accord, mais c'est pour tout le monde. Eh bien, les peuples, nous allons montrer ces gens-là, nous, pas les autres-là. Matin, ouais, midi, c'est avec c'est bon. Oui, c'est vous tout le temps. <rire> tout le temps. Ah, ouais. <rire> On tout expliquer autres, il faut 6 mois pour le moins vivre. C'est sûr. <rire> Mais il a roulé. compris. Je suis heureux. C'est le grand nègre. C'est le grand nègre qui t'a Ouais. A à une émission. en restant dit, en t'es mal jugé, en phrasité dit, en commandé de, excusez-moi, devant vendre bluré tout le Parce qu'on paquette mon nom plus grand qui Mais oui, mais... On, on... fois tu ben, pas va comprendre pas j'ai ça gens pas mais c'est ça qui. A... Mais ça nous faire ça nous c'est ça, ça, ça. ça qui nous... <sm interrog terminal> <laughs> Bon, eh ben les bep, bien les peuples, quand vous faites bien, vous êtes tranquille, vous êtes là, vous regardez, comme d'habitude, vous continuer de dire bonjour parce que vous savez, moi, toujours dit bonjour, hein, bonjour pour toutes les peuples, bonjour pour tout le monde, les Indiens, vous avez oublié les Indiens avant-hier. Alors, si vous n'avez pas oublié, pas dit, ils ne vont pas prier. Bon. Messieurs, pas dit ça, quand bonjour, pour tout le monde, pour les derniers des clochards, parce qu'il n'y a pas d'un problème à la classe sociale, etc. Alors toute la communauté libanaise, tout le monde qui dit qu'il n'y avait pas de la à vivre son combat. Les Belize, ce ont fait, vous ont regardé, c'est même en Belize, qu'il bon force. Et tous ces vieux monde qui ont fait force pour vous autres, qu'il n'y avait pas le combat là pas facile, mais vous qu'on voulait faire, c'est pour battre. Et c'est pour ça qu'on y aura créé le retour Ebola. Ebola. Eh bien, Jordan nous présenter un 11 hommes, car tout le monde a posé la question. Tout le monde a posé la question. Pourquoi ces hommes-là, ils ont fouillé en tête, Ils ont des mots, Ils peut pa participer à d'ayen Et Martinique a payer des milliards et des milliards de, de, de dollars. Alors, nous avons dit, euros, pour prendre... Alors, est-ce que c'est la méchanceté Est-ce que c'est qu'on y aura crié? yon a dépassé Est-ce que yon a dit que c'est parce qu'il a eu un diplôme, parce qu'il pour peu un problème, diplôme, diplôme, diplôme, diplôme Et il a fouté tout le monde a un diplôme, etc., etc. Mais malheur, ou alors c'est politique aussi. Parce que y a dans un pays, chaque monde a un groupe politique. Et à partir a un moment où on y a eu un groupe politique, à y a un contre vous. Et malheureusement, maladie là, ça, ça a crangriné, ça a crangriné, ça a crangriné. Alors les peuples, quand ils montrent les autres, c'est monna monde là, qui invité là, et lui aussi m'a invité, les Ah Eh bien les peuples, nous allons continuer, nous allons dit là, nous allons rencontrer les hommes, comment on autres là, c'est les hommes, c'est alors voilà, il y a deux bouts là, il y a y a, y a, y a, y a. Alors, on déjà bonjour pour mettre un restaurant là, mettre Jérôme, fait va pas là. Bon, eh bien, on a obligé, de tirer grand, moi, je mais à moins Lambert. Je vais grand, moi. Non, ça ne fait plus bien, moi, moi, moi, moi, moi, par tout chéri. monde ça normalement. chéri, bè, normalement, déjà chéri. chéri. Aux États-Unis, depuis qu'on a fait un buté sérieux, mais ben sérieux même, hein? eh bien, quand mettez-nous aux États-Unis, ça a fait plaisir. Mais ben, nous, en Guadeloupe, si après, on a fait un buté, bah, etc., etc., eh bien, tout le monde, chéri, eh bien, après, on a présenté, à Kébaï et lui même qui dit, quand il est, quand il fait, et en même temps, nous quoi posé la question, chaque émission, nous a faire, chaque lèvre, nous a fait un micro là parler au niveau de ka la jeunesse. Et quand à la Guadeloupe. D'accord, c'est athlétisme, vous, c'est athlétisme. après qu'il y a athlétisme, il faut parler, il faut vous envoyer un message pour la jeunesse, parce qu'il y a la dérive, et aussi pour les locaux, nous, nous, nous, Alors, quand on, <laughs> eh on, on dit un micro là, il faut considérer la D'accord, merci, tout bonnement. Eh bien, c'est Antoine Chérubin, dites tout. Il y a des caméras là. C'est caméra d'abord un Guadeloupéen qui aime la Guadeloupe. Après qu'il a dit qu'il fait, il ouais. y a un qui a dit qu'il e fait, et qu'il continue à faire. Et pour faire des vidéos, il faut bons amis, des bons amis, voilà. des bons amis, il faut des piliers. Et on peut citer Robert Geoffroy, on peut citer Pierre-André, on peut citer Gara, en qui cité tous ces gens-là. Mais en reconnaissance d'abord pour les professeurs qui forment moins, les Lozinguens, les Carabins, les Chalons. Si vous avez ça, les bases, je peux être sans y aller là. Toutes les amis à moi, le voyage, on était jeune Tibou, ont parti faire médecine, pharmacie, tout métal dit non, c'est tout ce sont physique qu'elles ok fait. Et on a décidé de, com... de consacrer uh -huh. tout son en fait pour la Guadeloupe. <tú> Et jusqu'à présent, on que trois points qui ont dit que la Guadeloupe, mais la Guadeloupe n'a pas dit ça avec pas rien. Mais la Guadeloupe c'est faire une action tous les jours. Tous les jours, il faut porter un pierre à l'édifice. Et deuxièmement, il faut temps aussi. L'homme qui a interpellé ou arrêté ou, écoutez, ça il a dit. Parce que, souvent nous nous disons, ah, mais c'est on te petit. Non. Non, parce que dans toute parole paroles, il y a un côté qui est bon, un côté qui pas bon, et à vous d'être distinguer entre les deux. Par contre, on va pas parti. Là, nous n'avons qui de mettre à citer à présenter va présenter encore ce qu'on appelle des piliers de la Guadeloupe, des gens valables, des gens qui n'ont pas force, des gens qui te retournent pour te faire bombiter un pays là, mais il y avait une mentalité là. Malheureusement, elle avait comme c'est si son grand-gueule, quand ça veut dire un grand-gueule, il veut dire que c'est mon peu faut foutre depuis un petit peu de pion Et il ne peut pas passer en train de faire Alors imaginez-vous, à cause de ça, il a un mais normalement, il pas de chimère, il a de il a de, de, de, de, de etc. Alors, il ne peut pas regarder la caméra. Eh bien, bonjour, Pape Guadeloupe, excusez-moi, je vois un peu de ouais Je savais la grippe a couru en ce moment. Donc ça ne dit pas que moi on lolo et bien, bon, on très content, très content et doublement content de ça que vous aussi, vous êtes content de vous voir dans le combat. On l'a une ça merde a emmerdé, mais on l'a aussi, ça qui fait plaisir parce que tout le monde attend de vous. La Guadeloupe, qui attend vous, moi, je dis entier, pas moitié. Et le WAP même qui de vous, la France, tout le monde qui a été côté, qui vous, parce que c'est Ibo Simon. Bon, alors que vous pouvez répondre à ce que avec l'expérience qu'on a actuellement parce qu'on dit « est déçu » je sais que vous aussi vous dépassez déçu parce que arrangé, vous arrangerz le pouté « fonderait » on ah, excusez oui. l'expression. Donc là, si on a dit on chance, on méritait des réponses ça ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, l'expérience, ça, on doit te servir pour on a dit qu'on a des rappels il a pas déformé ça on dit qu'on a dit ouais. mais et rien qu'on fait on avoir bien entouré avec Pierre André, avec des monde qui sages et quelques météos faire voir au mieux, pour continuer, buller et sans cas souhaité. Après je l'avais dit, grand, grande grande chose parce que. C'est reprisable. Pour les moments, on veut dire quelque chose, mais ouais. on peut euh, qu on à mais dire qu'on a l'occasion. Alors ce cas, oui. et en content, doublement content dans ça, qu'on compte aussi. D'accord. Eh okay. okay. ah bien, les becs, voilà, quand rigole, mais a dit. Et dis, piaf, t'es qu'a château chanson. Non, non de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal qu'on m'a fait. Tout ça m'est bien égal. Eh ah bien, moi, c'est Edith piaf, mais moi. Et il a réfléchi, il a fait moi, ouais, j'arrête, mais il faut pas ni la haine. Il ne faut pas nier la haine, il faut arranger moi, pour ces gens qui <rire> font <traimement> tout en là. En fait, tout, mais je sais rien, qui font nous là, eh bien, à quoi pardonner les parce qu'il y a la, la jalousie, il y a la convoitise ni toute qualité méchante etc, etc parce qu'on va mettre 54, 54 kilos sans certificat d'étude et on va foutre tout le monde à l'école alors c'est normal mm -hmm. que ça fasse faire que je vais rager à après ça, nous avons d'autres hommes la parole Photo a été dans les clubs de football normalement surtout à la restauration alors je vais vous messager à vous autres aussi arrangerz-vous à trouver photo à tous les anciens footballeurs et mettez photo photos à vous dans les clubs à pour nouveau nouvelle voilà, qui est venu, qui est fait photo à ce monsieur. Ah, mais c'est là qui était. Vous avez abandonné tout le monde. Vous avez besoin de, de mettre photo à tous les anciens footballeurs à la Alors, les gens qui de ça. Mettez quand que vous avez Ce qu'on fait un travail, il bien. Ça sera pas un travail après, vous avez porté une nouvelle, etc. Eh Et bien, nous allons présenter, M. Fouette Severin. L'aide de la joue au football, il a créé argentin. Adam même fête les gars faut 5 fêtes au seul goût. En fait, il vient mais il faut 5 quand même tout. Et on croit que oui, il dit, parce que c'était blaguer. Mais le qui a c'est mon qui était fort. C'est le monde qui dit, ouais non. Pendant que je au football, c'est blague si tu es là, mais blague pour tout Pour foutre football, elle est Et en même temps ça, pour faire rire aussi. Et nous ah, je vais vous alors présentez-vous, alors quand même présentez-vous aussi. Oui, merci, bon, euh, Fred Séverin. Euh, tout d'abord, en comptant vrai, euh, parce que c'est le renouveau Ibo. Et il était Et puis, euh, comme au Sembourg, on est volonté, on est courageux, pour montrer qu'on l'a toujours. Et puis, euh, on savait, après-président, nous nous connectons. Nous nous connectons depuis dans les années Ah, ça a daté, depuis tout le ouais Voilà. Hum. Et puis, encore, euh, toujours égal à vous-même, toujours, euh, quand dit ça ou pas pensé, son bougre. Euh, très, très bien. Ouais. Hum. Et voilà, bon, un peu très bavard, au savant un bon beau qui bavarde. Au bon propre bavard. bavard. Euh, seulement se, seulement, <rire> seulement seulement seulement les avant et moi sur si on terrain de football. Il ouais. a euh, toujours dit moi un son beau qui était mal parlant. Mais, mais non, il faut pas confondre euh, euh, le mépris et l'humour. Ouais, c'est pas t en t en même attendre euh, atteignant l'autre humour, ouais ouais. Et ce si terrain-là, c'est voilà, en tout quand on qu on blames, Et il y a qu'à monsieur monsieur Malpalin Non, il ne fallait pas mélanger <rire> Malpalin et l'humour Ok Voilà Après, papa, vous de parler, vous pouvez parler encore <rire> À présent, j'ai mais... présenté encore d'autres bouts Quand va crier. Eh <rire> bien, papa, monsieur, c'était un monument de Guadeloupe Normalement Papa, monsieur, c'était donné un la rue d'Étagne Mais c'est toujours le même problème là C'est un <rire> <Son> pays <rire> qui ne peut pas reconnaître gens qui va là c'est un petit camarade, c'est un petit ami, c'est un petit copain, etc. Mais les monde valent là même, La Guadeloupe n'est pas prête de reconnaître ça. Ça va meurtre. Papa, monsieur, c'est d'autres n'y ont la rique taille. Si je m'explique les autres. Histoire après mourir, eh bien, ils ont même dit Oh C'est un monsieur c'est papa François, etc. Alors, quand Papa me suis Nicolas, parce que François-Vassambo a milité. J'ai milité aussi long, long, long mm -hmm. pour Guadeloupe, mais finalement, il y a un dégoûté, C'est ah, un bon moment. Gardez la là. Oui. On s'est bon content de retourner. puisque ben, amis, la plupart des monde, de même, si bon, qui tout ça c'est Depuis tous les jours, tu je Après, on a des Après, Fred, à a des des des a des dossiers. on va des après, on dit que tout, bien. il y gens qui ont fait 100 mètres. C'est lycée 100 mètres. Il a des ont fait 100 mètres. ont fait 100 mètres. Ils et tout est juste oublié de parler de l'arra bah tu sais, Il va hein. Mais, mais on va ou ou Mais oui, mais on ne peut pas parler de l'arra Mais bon il va oublier. les présents, même basée Si, monsieur Il y a quoi au ça On pratique à crier le sorcier On pratique crier le magicien On pratique à crier le maître On pratique à crier Petit Pierre On pratique à crier le génie parce qu'un monsieur, normalement, tout ça il fait, il a toujours ben, bon résultat. C'est toujours le même problème. Là encore, vivre les Martinique Les matinées, qu'est-ce qu'on fait Des fois, on fait ça bien. Les matinées. Hein? Eh bien, le monsieur, tu es un matinique. En septembre, il va à l'aéroport. Et la matinique, où tu es le premier biscuit, puis ça, puis tu un matinique. Si tu es un matinique, c'est ce que j'ai mis Cézé aujourd'hui. Non, j'ai mis Cézé avant parce que ces m'a mis le ouais. Mais vous, j'ai mis pour bêtir ou j'ai fait. Comme l'Esprit, parce que nous ne pouvons pas blaguer quelqu'un, vous Mais jusqu'à présent, c'est au le numéro 1. C'est où j'ai fait plus épreuve, c'est où j'ai fait plus bêtir, etc. Et finalement, en vrai, ça fait quand meur main, on meurt de moins les n'y ont tout de l'emba doux à quoi si qu'à garder ou quoi suivre pour anti-but à bah, monter d'être officiel, et ça fait qu'à fou enragé, des vrais ponts journalistes, pour radio, parce que je un débat. Si je n'ai oui, jamais fait un débat, ces journalistes-là, fais-moi mettre rien à zone des côtés. Faisons-nous mettre jalousie à zone des côtés. Faisons mettre des à dans des côtés. On vous complique à des autres de, de font débat, c'est si, messieurs. Mandient qui jamais s'est fait pas dans le tour de la Guadeloupe, qui crime contre l'humanité, commette. Alors c'est pour ça, moi ça c'est quand même au démarrage de messieurs, pas journaliste. Alors pierrot, je viens venir dans la parole. Si nous habitons à dire ou pas dire ou paragigremou nous pas ne mou, pas mépriser mou, nous pas habiter, etc. Parce que maintenant elle est là, moi il faut faire attention parce qu'avant nous n'étions pas giverné, pas stupide, etc. Mais dis-moi il faut faire attention. Pas dit gomot, pas dit goblet, etc. Alors, Pérou, mi Nicolas, exprimez-vous, c'est ça qu'on a dit. Bien comme il faut. Oui, ou oui. Il bo, sav, <laughs> y a un petit mot, il faut. On a dit éducation, <laughs> la famille va manger, insulter les gens. On a gardé les gens qui ont choisi comme amis. Alors, but. <laughs> dio, il a pas de gens qui peuvent dire n'importe quoi. Il y a un enquête de haut il faut dire qu'il y a je t'étais heureux, mais nous t'étais heureux. <rire> et le premier monde mm -hmm. à penser, c'est Alfred Defontis. Il dit, Pierre, « occupé est-ce Et depuis de dire ça, on a toujours fait ça, et je dis, moi. On est des gens mm -hmm. qui, là, c'est chez Ruben Joffre, c'est des gens souvent, ont là la haute en difficulté, nous sommes là. Organiser un souvenir ah, on ne veut pas dire qu'on a dit, mais nous organiser en souvenir pour Ibo Simon, que toute la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, qui dit Pierre-André, ça fait pour Ibo. Ça te bien. Je ça, au moins reconnaître mon habiter. Et en ce qui concerne ça, on fait c'est ça qui prend mal. Tout ça, vous avez dit, les bah, Guadeloupéens, bah, les Antilles, la Guyane, vous avez mal point. Le président de la République, M. Sarkozy, vient venu en Guadeloupe. Il dit tout ça, vous a dit là, en français, tout le monde applaudit. Tout ça, vous avez dit, vous avez fait ces messieurs politiques en nous-là. Vous avez parlé en l'eau, mais une fois vous élu, ils ont oublié tout ça, vous avez prometté. Alors, oui. Il faut, ça, il a déjà dit, aller là où il a fait une émission, réfléchir à certains mots qu'a dit parce que ça cache choqué en l'eau. C'est ça mon je Sinon, c'est ça que je veux dire puisqu'on a dit ça mon je Mais Jean-Laur a dit ça et ça a déplacé un lot. C'est intellectuel. Voilà et c'est le problème. C'est <rire> ça. Et ça a emmerdé de monde. C'est Ibo Kadi. a dit. C'est Ibo dit. Lundi, bon, on okay. que en fait réception là aux Abim pour Ibo Simon. Parce que l'un des connaît, connaît vous, ouais. on te vous, musicien, de avez fait batterie. On d'autres jours où vous avez joué guitare. On d'autres <rire> jours on où vous avez chanter. Et on d'autres jours, on a un camarade qui disparaît, c'était Tony Jabou. Il a dit un pierre. On ne peut pas comprendre ces beaux Simons qui posent. font une chanson comme ça. Mourir auprès de. Et, si je dois mourir un jour. Vous mm. politique. Vous venez conseiller régional. Vous venez à Printapit. Vous venez <rire> <rire> municipal aussi. Chacun son destin. Vous venez à terre. Vous avez des autres à terre. Oui. Et ça qui a dérangé mon applice c'est que aux journalistes, qui ont fait ça, ils ne fait Proximité, ils pas servi avec Biténao, ne pas dit que c'est Ibo Simon qui commence à faire. Voilà, mister. D'accord. ne pas dit pas vous vous parce vous vous Bon, eh ne dire. On On pas dire. On ne peut vous êtes monde sans magouille, sans démagogie, sans mitin. Vous défilez comme vous, tous mitin. On est tous ces cassettes, on tous documents. Ah non, vous ne tous cassettes. En conseil général, bêtise ou dit. vous les gens qui ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, et un mot qui n'a pas été compris, qui n'a pas été mal interprété. Et en cas de a excusé-moi publiquement. Et en disant la phrase, là, ça, monsieur est Monsieur si Je vous demande de bien vouloir m'excuser pour l'erreur d'interprétation que j'avais faite. Et ça, en cas de rompitain. Tu as moi Non, mais il y a un En son oui. beau, quand ça, l'œuvre, on a trompé-moi, trompé-moi. Oui. Point à la ligne. Ouais. Et tout ça, il dit là, là, on la présente, là, là, présent là, là. Eh bien, c'est un nouveau Ibo Simon. Ouais. Un, new Ibo Simon is back. Ouais. un nouveau Ibo Simon est de Un nouveau Ibo Simon est de retour. Ouais. Point à la ligne. À présent, je ne suis pas obligé de dire que autres là, ils n'ont y même qu'à voir Toutes les dérives que tu prévois, parce que tu es visionnaire. Eh bien, ça qu'a fait. Et tu ne savent pas qui genre oui. pour barrer, vous. mais vous, vous avez déjà les outils pour faire ça. Mais il a oublié tout ça. Mais là, on dit pas Et c'est Saint-Jean-Bosco. Et voilà, c'est tout. Yes. Bon, toute institution que nous mettons, qui était fait les grands hommes guadeloupéens, bon il a cassé. Saint-Jean-Bosco, il a laissé tomber. Mais si on ne défendre le Krebs là, pourquoi il a déjà explosé Dernier trouvaille à quelques imbéciles qui nous c'est que il faut tout ça. nous fait. Le fait Caraïbe, c'est, disons, ça de la d'Arboussier, car c'est nous, des tout seuls. Quand c'est mon niki, et ici Parce que c'est ton lieu de convivialité, de rencontre. Parce que toute la jeunesse des alentours, tu es venir Là, vraiment, tu directé de Krebs. En ouvert CREPS là. Et toutes les vacances de juillet à septembre, on es au le gymnase là de 16h à 22h gratuitement. Vous pour, pour tous les, les jeunes du quartier. On s'est en Dio, ils ont choisi des responsables. En v'là qu'elle ou a ouvert 4 et tout le monde là. Mais si en vinyan, l mouin, en on vient sentir l'eau l'odeur qui part en moins, va café vide en moins. Comprendre? Et tout le monde te comprendre? Tout le monde te comprendre. En même temps, t'imagines tirer basket aussi des voilà. Au vingtième début, au début de casser ka ces panneaux là. Depuis, on ont cassé lundi, mais au quotidien, on a misé pas nos neuf casser samedi, vendre lundi, en rabitude. Avant, on m'a dit, mais mettez des panneaux, des des des, des à Bourg à bo alors on mettait prend mon pagein pour n'ayant pas se rappeler de la montée, mais on est là. <rire> et on a oui, une autre anecdote, tu sais, mon vieux piscine. Là, on met des corps tranquillement piscine, mais la, la, la piscine comme ça le soir. On dit ah bon c'est quoi ça qu'a passé Alors on ne vit pas, moi ni qui mettait, on restait tranquille dans les là aussi. Et la lendemain tout était rentré dans l'eau. Et on toujours dit que faut nous utiliser toutes les installations par la jeunesse li. Mais il faut canaliser, il faut mettre les responsables à quoi à l'armée, parce que faut sont un soulier, il faut porter le soulier pour voir un autre. Eh bien, c'est ça qu'on fait Seulement, encore une fois, you are back, man, you know, I am very glad. Je suis très content que tu sois de retour. Ok, bon, eh bien, pour Timon Guadeloupe, non, c'est toutoune. Mais non, même si Antoine Jérimé, c'est vous qui portez le drapeau la Guadeloupe, à en Caraïbe, aux États-Unis, tout partout, parce qu'à l'époque, là, ça, l'on voit, c'est pas gagner, tu es pleurer. Pleurer, même gros, pleurer, pas gagner. Tu dit, non, qui j'aime moi, pas de gagner. Tu as dit, ça, c'était des gens qui pas pas de faire sport pour te faire moun plaisir, mais pour te faire les plaisir et pour te faire la nation française plaisir. Parce qu'il y a des gens besoin de français, hein? contrairement à ça, mon dit Bon, oh, Rigobert, Rigobert, tu si as dit ça. Rigobert, quand téléphonez-vous? Quand téléphonez-vous, madame? Hein On va passer Comment t'as dit Gasson Je veux te rappeler. Je suis à la... Je suis à la... Dis la... un vrai bonjour, Val. Ibo Simon, t'envoie un bonjour. Ok, ok. D'accord, merci ah. beaucoup. Ah. Ok. Ok.